Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire le psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103, et 3, nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel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 de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Mon âme bénit l'éternel car il est dit de louange ma bouche célèbre t'aimer says To. Mm -hmm. Exalté encore ce matin, mon béni, mon père oh Dieu. Nous sommes vraiment bénis et nous sommes un peuple heureux, mon sauveur. De marcher avec un Dieu comme toi et d'être éclairé, d'être conduit, d'être soutenu, tu es vraiment tout pour nous, mon sauveur. Nous te remercions, notre Dieu, nous t'avoir soutenu encore jusqu'à ce jour, mon roi. Tu as toujours été un protecteur pour chacun de nous. Tu l'es encore aujourd'hui, mon bébé, mon père, oh, tu le prouves encore, père. Oh, parce que tu vis, nous vivons également aussi, mon bébé, mon père, oh Dieu. Nous te célébrons, tu es vraiment magnifique. Tu es vraiment glorieux, tu es vraiment précieux, mon bébé, mon père, saint Dieu. Que tu sois exalté encore ce matin, mon bénémé Père, au oh Dieu, de tout le cœur qui t'ont chanté encore en ce jour, mon bénémé Père divin. Je pense à tous mes frères et soeurs, partout où ils sont encore aujourd'hui, Père. Nous rendons gloire à ces dieux merveilleux. Donne réellement la vie, mon bénémé Père divin. La bonne santé aussi, mon Père, au oh Dieu. Qui nous guérit de toutes nos maladies, mon bénémé Père. Qui nous soutient dans notre marche, mon roi. Tu es vraiment puissant, mon bénémé Père. Tu es le tout puissant, mon roi. Le grand conquérant, ce toi. Il n'y a pas de conquérant, mon Père divin. Il n'y a pas d'égal, mon bénémé Seigneur. Tu es le tout puissant. Tu est le seul, mon roi, tu demeuras l'unique, mon bénémoine, Père oh Dieu. Nous chanterons les chants des sions pour ta gloire. Nous te chanterons, mon bénémoine, Père Saint, pour ton bras puissant, au oh Dieu du ciel. Tu pardonnes nos iniquités, mon roi. nos manquements, nos péchés, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh tu nous relèves, mon bénémoine, Père puissant. Tu es vraiment merveilleux, Père. Que tu sois exalté, Père Tibissant, de chaque heure encore ce matin, Seigneur. Merci pour ton peuple qui t'a chanté aussi, bénémoine Père puissant Avec joie grâce encore ce matin. Merci pour chaque heure qui a été béni encore aujourd'hui, mon bénémoine Père Saint, pour la foi, pour le courage de la joie est dans ta maison à toi, Père. Nous te sommes reconnaissants, mon béné. Où nous pouvons-nous aller, mon béné, Père, tu es Là où tu es, c'est là que nous voulons être, mon béni, mes Pères. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Bénis. Chaque frère et sœur qui est aussi en connexion encore aujourd'hui, partout où il se trouve, mon roi, qui a tellement soif et besoin de toi, devant encore lèvres, encore aujourd'hui, père, nous te remercions parce que tu es vraiment notre appui, père. Nous sommes heureux parce que tu es réellement présent, mon roi, nous sommes heureux parce que tu nous conduis encore maintenant, si tu nous éclaires encore davantage, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, que tu sois donc béni, mon père, que tu sois donc exalté, mon roi, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Que notre Seigneur Jésus soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes consolés de savoir qu'il vit et parce qu'il vit, il nous a fait la promesse que nous vivrons également aussi. Nous le remercions parce qu'il nous a fait aussi savoir une chose qui est très importante, qui est la chose qu'il lui aussi trouve importante aussi pour lui, c'est que il a posé la question à Jérémie. « Que vois-tu donc Jérémie ?» Et Jérémie lui a répondu « Je vois une branche d'amandier." Notre Dieu veille sur sa parole, comme il l'a dit, pour l'accomplir. Et nous le remercions vraiment aussi de sa main puissante qui ne cesse de pouvoir agir effectivement pour démontrer qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il console le cœur de chacun de vous. Et nous le remercions parce qu'il nous a fait savoir que le, juge, le juste ne viendra pas de par semaine de la parole de Dieu et que le juste vivra par la foi, effectivement. Et nous reconnaissons que certainement c'est ce que Dieu nous a donné comme aussi grâce et privilège de pouvoir réaliser que en tant que fils et fille de Dieu, nous avons reçu ces dons pour croire ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé comme privilège, c'est-à-dire de croire tout ce qu'il dit parce que Dieu veille sur sa parole. Amen. De tout temps, comme nous pouvons le remarquer dans le Saintes Écritures, le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir annoncer des choses qui devaient prendre place dans les temps qui devaient venir. Et Nous le remercions vraiment de tout notre cœur parce que nous savons qu'il est fidèle. Et lorsqu'il est fidèle, il a dit qu'il veille vraiment sur sa parole pour l'accomplir. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toujours l'homme. Et le Seigneur permet des choses dans la vie, dans la marche de tout un chacun de nous, pour voir effectivement comment effectivement, l'homme qui s'est donné à Dieu peut réagir. Vous devez savoir que la Bible nous fait comprendre que l'épreuve de notre foi est quelque chose de très précieux. C'est par la preuve de la foi que Dieu sélectionne. Et, comme, et ça c'est quelque chose de très important que nous pouvons comprendre. Tous ceux qui nous ont précédés ont eu à pouvoir passer par des épreuves afin que notre Dieu puisse aussi... Parce que comment voulez-vous que Dieu puisse rendre témoignage de toi si Dieu ne t'a pas d'abord éprouvé on ne peut pas faire confiance à quelqu'un si on ne l'a pas d'abord éprouvé. Amen. Quand, on, quand Dieu éprouve, il éprouve vraiment une personne. Amen. La pensée m'est passée, je crois que c'était hier ou avant-hier, quand je regardais, j'ai dit « Seigneur, c'est vrai que nous parlons souvent des gens, nous en avons parlé mardi passé, je pense, et c'est souvent dans les scènes d'Écriture qu'on lit, mais quand nous voyons comment cet homme a été éprouvé par Dieu, nous pouvons comprendre qu'effectivement que Dieu savait ce qui pouvait sortir de l'homme. Et quand il a permis cela, il voulait aussi que les témoignages soient rendus aussi aux hommes aussi, mais aussi, aussi, aussi aux démons, parce que notre adversaire, c'est bien Satan lui-même. C'est celui qui se tient devant Dieu, qui dit, mais celui-là dit qu'il est un fils de Dieu, celui-là aussi dit qu'il est un fils de Dieu, il faut simplement que tu puisses arriver à pouvoir agir comme ça, et tu verras certainement comment il va agir. « Mon frère et ma soeur, nous ne partirons pas au ciel, étant sous des coussins moelleux, dans des conditions, de très bonnes conditions. Vous devez oublier cela, frère. » Parce que, comme nous l'avons entendu aussi, je pense que l'Écriture, nous l'avons dit l'autre fois, effectivement, que chaque jour pour un croyant est un combat. Mais quand on chante de bataille, dans le champ de bataille, tu disparais, il y a un problème. Peu importe les circonstances qu'on peut arriver à pouvoir voir, les justes démontrent toujours qui il est. Un fils de Dieu. Mon frère et ma soeur, vous savez, tout à l'heure, avant de pouvoir venir, je pense qu'on me considérez, Et il y a une écriture qui m'a touché dans mon cœur, j'ai dit, Dieu est grand. Amen. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur le, le fait savoir. Mais que Dieu vous bénisse, parce que je vois des frères comme mon frère et qui sont venus des loin, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de Ah oui, ce matin, j'étais heureux aussi d'avoir la bonne nouvelle. Bon, vous êtes assis avec des, des mains, vous, vous allez savoir pour quelle raison. Enfin bon, ne vous inquiétez surtout pas. J'ai vu tout à l'heure ce matin ma, ma bien-aimée sœur Marie, qui je pense qu'elle doit se trouver quelque part là, et qui est venue avec autant de sourires, autant de joie, effectivement, pour euh, présenter son fils, dont je pense que vous l'avez vu. Amen. Et John. C'est ça, hein et elle était tellement... J'ai dit, quand j'ai vu le jeune homme, j'ai je sauté de joie. Je crois que les bonhommes n'ont pas compris pourquoi je sautais de joie. Et j'ai dit, ce monsieur, il me voit pour la première fois. Il est tellement un heureux, il veut tellement me serrer dans ses bras. Qu'est-ce qu'il a ce monsieur Ah, c'est notre bonheur. Quand notre sœur est dans la joie, nous sommes aussi dans la joie. Il a eu à pouvoir combattre, effectivement. et Nous remercions Dieu pour cela. Il, il nous soutient, notre Dieu, il nous donne effectivement aussi ce que notre cœur désire. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, mais la foi tient toujours. Amen. Il ne peut pas vaciller, mon et ma sœur Souvenez-vous des trois herbeux. J'aime bien ces hommes-là. Ah, Dieu du ciel, tu es merveilleux. J'aime Dieu quand Dieu fait quelque chose. Vous savez, ces hommes-là étaient, étaient comme vous et moi. C'était des croyants. Dieu aime toujours éprouver les croyants. Et quand on a placé la statue effectivement que devait comme vous le savez, il fallait qu'on sonne la trompette et tout le monde devait s'incliner. Écoutez les paroles que ces hommes ont dit au roi. Il dit, Oh roi, nous te respectons. Sache une chose, c'est une chose, que notre Dieu, notre Dieu, est capable de nous délivrer des situations dans lesquelles nous nous trouvons. » C'est-à-dire qu'il a la capacité. Et pourtant la fournaise chauffée. Ils n'ont pas fouillé. Non, messieurs. Non, frère et sœurs, un croyant ne fuit pas. Un croyant, c'est un soldat qui fait face. Pourquoi Parce qu'il a l'assurance. Autrement, pourquoi serons-nous des croyants, mon frère Frère, quand c'est une petite chose qui arrive comme ça, paf, on prend la fuite. Il y a un problème il y a un problème, c'est sûr. Regardez, d'abord, que nous puissions comprendre. Dit, ces hommes nous ont montré effectivement ce que c'est que croire en ces dieux. S'il faut mourir pour lui, nous mourrons pour lui. Frères et sœurs, nous l'avons dit, Seigneur, nous t'avons choisi. Et tu nous as choisi. Mais qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Souvent, ce sont les, les, les mots qu'on fait sortir de la bouche. Mais il faut qu'on prouve cela. Amen, amen. De qui avez-vous peur? de la maladie. Non. non, non, mais de quelle maladie avez-vous peur, mon frère C'est ça la question que ça, ça fait mal au cœur, c'est triste, frère, de voir des gens comme s'ils étaient... Mais de quelle maladie avez-vous peur Frère, aujourd'hui, regardez, regardez, regardez, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment notre Dieu... D'abord, il a dit une chose, que moi, l'éternel, je veille. Il veille sur quoi Mais il veille sur sa parole. Dieu a-t-il déjà menti non. Jamais. D'abord, moi, en tant que croyant, qu'est-ce qu'il me dit Mais c'est par ce maître Mais qu'il vente, qu'il neige, qu'il monte, qu'il trotte. Frère et sœur, il a dit Mais partez, mais. Ce qu'il fait de moi un croyant, c'est la foi. Amen. La foi en moi Non La foi dans la parole. Amen. Pierre, Jean, tout cela, ils sont morts. Parce qu'ils avaient foi dans cette parole, mon frère. Vous devez savoir que quand vous croyez, le preuve devra venir. Oui. Tu dois être éprouvé. C'est sûr et certain. Parce que quelqu'un qui n'est pas éprouvé, Dieu ne peut faire rien avec lui. Il faut un homme ou une femme qui est passé par le feu. Ils ont dit, mais sachons roi que Dieu est notre il est capable. Amen. Nous ne pourrons jamais fléchir nos genoux devant toi. Oh. Oh. La fournaise est chauffée. C'était des hommes qui voyaient la mort et les dangers. Ils n'ont pas fui. Daniel. Vous avez dit que c'est lui qui priera son Dieu ce jour-là, effectivement, qu'on le verrait prier Dieu. Eh bien, on va être dans la fosse au lion. Le lion était affamé. L'homme n'a pas dit que je ferme un rideau. Non, monsieur. L'homme a ouvert la fenêtre grandement. Que Dieu soit béni pour ses héros de la foi. Des hommes et des femmes comme vous et moi. Il a ouvert grandement la fenêtre, effectivement. Il a prié en tournant sa face vers Jérusalem. Il priait son Dieu. Ils l'ont vu. Il ne s'est pas caché. Il savait. Que Dieu tient à sa parole. Frère et soeur, si notre Dieu et tient pas à sa parole, à quoi nous servons Si pour un petit comme ça, on commence à trembler, alors notre foi est en quoi et en qui Ça ne sert à rien. Tu dois vivre effectivement pour que Dieu confirme sa parole. Je suis malade, je sais que je suis guéri, Seigneur. Confirme, il va le faire. C'est pas à moi de fuir la maladie, c'est à la maladie de me fuir, monsieur. Oui, pourquoi frère Parce que c'est lui qui est en vous Il est plus grand mon frère Qui est celui qui est en toi Parce que tu dois le savoir mon frère et ma soeur Pas simplement par les verbes ou la parole effectivement, mais, mais par la puissance qu'il a Il t'a déjà prouvé quand même quand tu étais malade Il t'a rélevé que oui. Quelle maladie Dieu n'a pas guéri des trois Tu le sais mon frère Tu le sais ma soeur qui n'a jamais été guéri. Nous avons tous été malades. Amen. Mais on a vu que Dieu guérit toujours. Mais c'est vrai. Amen, amen, amen. Il a dit, je suis le même. Amen, amen. C'est vrai, nous l'entendons dans les saintes écritures. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps passés, c'est aujourd'hui encore. Puisque nous croyons qu'il est le même. Il va le faire aussi. N'est-ce pas vrai amen. Parce que notre Dieu ne change pas. <rire> la puissance de Dieu ne peut pas changer. Mais ce que Dieu veut voir, c'est toi où est-ce que tu en es Parce que l'âge de la Odyssée, de la mon tu n'avais pas fait attention. Mais c'est l'âge le plus glorieux, mon frère. C'est un âge, effectivement, si vous n'avez pas bien prêté attention, où tous les démons, toutes les malades, toutes ces qu'on peut imaginer, effectivement, se concentrent dans l'âge de la Odyssée. C'est les derniers des âges. Mais alors, il faut être un vainqueur. Ça veut dire que tu dois être équipé. Vous avez remarqué comment est-ce que Dieu a présenté ces choses-là avec les quatre êtres vivants amen, amen. Tu l'as Regardez. Vous voyez les lions Vous voyez tout, n'est-ce pas Puis vous voyez l'homme, n'est-ce pas Mais Maintenant, dans l'âge de la Odyssée. Parce que, regardez, frère, c'est important, mon frère, ma soeur, parce qu'il faut que la peur sorte de vous. Que vous reveniez à la foi de croire que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Ok, Dieu a fait les promesses. Que nous sommes Nous posons les promesses du Seigneur. Que je sois malade, Dieu guérira. Que je tombe, Dieu me relèvera. Alléluia. Il n'a pas changé, mon frère. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Alors, de qui auras-tu peur, mon frère Ma soeur. Tu auras peur de quoi De la grippe. On a simplement changé de nom. C'est la grippe, monsieur. Oui, vrai, que Dieu ait pitié de chacun de nos frères et sœurs. Regardez, regardez, tu veux bien me m'intéresser. Regardez comment les choses se sont, sont présentées dans les âges. Enfin, que ne soyez pas comme les autres frères. La Bible dit, ne, ne craignez pas ce que les nations craignent. Amen, Amen, Amen, Amen. Ne tremblez pas quand les nations tremblent, mon frère. Non. Oui. Toi, tu ne fais pas partie des nations. Amen. Tu es un peuple mis à part. Amen. Et ton Dieu à toi a l'œil sur toi. Amen. Pourquoi Parce que tu es son église. Amen. Amen. Il t'a dit à mes tu que je t'abandonnerai. Non, il dit Je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Amen. Il faut que tu puisses avoir cette assurance, mon frère, que quand tu sors, parce que l'homme extérieur, mais il n'a que la peur d'être avec lui parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas effectivement ce que c'est qui se passe dans ce monde. Mais toi, ton Dieu à toi, t'as mis à part pour t'apprendre ce qui va se passer. Amen, amen. Qu'est-ce qui peut te détruire D'abord, la question est celle-ci. La Bible nous fait savoir que, <rire> à ceux qui l'ont reçu, est-ce que vous comprenez amen. À ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. N'est-ce pas vrai amen. Qui sont nés, quoi, des dieux, n'est-ce pas c'est-à-dire qu'ils ont la vie éternelle. Bon, maintenant, je suis, vous plaît Si vous avez la vie éternelle, de quoi auriez-vous peur aujourd'hui? À moins que quelque part, vous n'ayez pas saisi ce que c'est que la vie éternelle. Ou peut-être que pour vous, c'est une théorie. Si c'est une théorie, ça ne sert à rien d'être là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut savoir en quoi nous sommes engagés et ce que c'est ce Dieu a eu à pouvoir dire. Il dit, mais c'est qu en fait, quiconque croit dans les pas mais qu'il reçoit. C'est pour ça nous sommes en Christ. Amen. La vie éternelle. Oh, si j'avais la vie éternelle, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce qui se passe avec moi C'est-à-dire que quelque part, effectivement, il faut qu'on puisse avoir la réflexion, mon frère. Parce qu'on ne peut pas se comparer avec le monde, peu importe. Ce que le monde est, ce que le monde fait, ce que le monde sera, nous ne sommes pas du monde. Vous, nous nous l'avons souvent lu dans les scènes et qui tu n'est sais, pas moi, mais le Seigneur lui dans sa prière lui, ils ne sont pas du monde. Quand il dit ils ne sont pas du monde, ça veut dire que vous faites partie du monde Non, non si nous ne faisons pas partie du monde, nous appartenons quand même à un autre lieu. Je oui. ne oui. demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Merci. Donc Dieu nous préserve, Dieu nous garde, parce que le Seigneur, notre Sauveur, il a prié pour nous qui sommes les croyants. S'il vous plaît, pas le soi-disant croyant, mais le vrai croyant. C'est pour ça que même dans les temps anciens, effectivement, dans les âges, vous pouvez voir effectivement que là, là, effectivement, mais ces gens-là, on les amenait au bûcher. Ils ne fouillaient pas, ils ne se plaignaient pas, mais par contre, ils chantaient des cantiques. Pourquoi Pourquoi ils chantaient des cantiques Parce qu'ils savaient que même si on les brûlait, ça servait absolument à rien. Ils avaient compris. On ne vous demande de pas aller vous faire les vous à brûler. C'est parce que je dis, c'est que vous, dans votre temps, vous avez aussi des épreuves. Amen. Que vous devez affronter, effectivement. Mais quand vous, quand vous reculez, quand le preuve est là, mais qu'est-ce que vous pouvez obtenir de la part du Seigneur Parce que même si vous reculez, même si vous avez peur, vous allez rire dans le monde, hein, vous allez marcher avec le monde, mais le monde va être détruit. Où allez-vous trouver le refuge C'est là qu'il faut quand même un peu penser, messieurs. Les médicaments, il n'y en a pas Non, frères et sœurs, nous croyons, nous devons réfléchir. Et savoir remercier Dieu pour le privilège qu'il nous a accordé, La grâce de pouvoir connaître ces dieux dans un temps aussi mauvais et troublé. Vous voulez vous réfugier où c'est Dites-moi, vous voulez vous réfugier Dans les hôpitaux Mais Les hôpitaux, on fait des injections, c'est là qu'on élimine plus facilement les gens. Parce qu'il y en a trop, mais oui, bien sûr, je parle, mais c'est pas moi qui, savent tous. Bien sûr. Oui, vous, ça vous le savez. Je viens d'apprendre une nouvelle, effectivement. qui n'est pas bonne c'est un, un frère, mais ce frère n'est pas, pas d'ici. Mais évidemment, c'est un autre frère qui m'a dit, sa maman était malade. et bien, comme il était dans les 78, ben 78 ans, eh bien, on l'a laissé. Et puis, le frère du Congo, vous comprenez ce que j'avais dire Vous comprenez ça? Donc, on l'a laissé. On n'a pas même pas voulu chercher pour pouvoir la soigner, effectivement, là-bas. L'enfant est allé porter plainte à justice. Mais la justice, c'est va te le Bon, est-ce que vous comprenez Parce que vous aimez tant faire confiance aux hôpitaux. Oh, mon médecin, oh, mon docteur a dit, oh, mon docteur a dit. frère et soeurs, ne faites pas confiance au docteur. Amen, amen. Non, des docteurs pour les gens, c'est la vérité. Nous allons voir ce que je dis de là. La... Mais les docteurs pour les uns, c'est comme un dieu. Quand le docteur a dit, oh, Dieu a parlé. Frère et sœurs, Dieu parle ici. Amen. Dans sa parole, Amen. mais c'est vrai frère, c'est là que Dieu parle, mais que Dieu bénisse tous les frères. Vous savez, éducation est entrée dans la mer, c'est déjà effectivement parce que nous avons tellement... Ah oui, le médecin a dit, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Je ne refuse jamais, nous dans dans l'hôpital. Mais c'est la manière dont on nous reste aussi dans les hôpitaux qui témoignent. Vous connaissez vous-même, hein? hein Quand c'est Moutombo Shabbat, Shabbani. Mais c'est vrai. Oh oui j'ai connu une personne parce que, bon, on l'a amenée dans l'hôpital. Je ne vais pas citer le nom parce que vous allez... On l'a menée à l'hôpital parce qu'on devait simplement faire... Comment dire euh, euh, On devait l'examiner. Et puis après, il fallait passer seulement une journée dans une chambre. Et dans cette chambre-là s'est trouvée Mme Vandenberg. On fait rentrer la personne dans la chambre Vandenberg. s'énerve. Il dit, moi, je ne peux pas rester dans cette chambre. Pour quelle raison Parce qu'on a fait rentrer Madame. Camouigne dans la chambre, en fait, je donne un nom comme ça. Ah <rire> oui, vous avez entendu? Ah oui, je sors moi ici, je ne peux, peux pas rester. Pourquoi? Ah non, je trouve que la chambre, ce n'est pas, pas possible. Pas possible pour quelle raison? Il y a un souci. Si déjà elle peut agir comme ça, comment ça c'est pas l'infirmière qui va agir? Vous allez chez les médecins. Il va dire: bon, on va faire ce qu'on appelle le médecin doit s'examiner, effectivement. Il vient de chez vous. Il oh, n'y a pas de problème, mais quand c'est... Euh, comment on appelle encore c'est Van Osseland. Il vient... Regardez, on va regarder. On va un peu voir si ce côté-là. Ici, on voit que ça va très bien. Il prend même 15-50 minutes avec M. Van Ousland. Mais toi, c'est 3 minutes. C'est bon, madame, vous pouvez partir. Parce vous bon. bon débat. Est-ce que vous comprenez Faisons confiance au Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu dit qui doit faire foi pour nous, en fait. C'est ce qu important que nous comprenons. Regardez, qu'est-ce qu'il dit D'abord, regardez, je vais vous montrer ce qu'il dit. Dans, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, regardez. Il dit une chose. Il dit Il y avait dans sa main. Verset, verset, verset 1, verset 16, il dit Il y avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une paix aiguë à des tranchons. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous voyez qui c'est, non Vous y êtes Amen. Verset 17 dit, mais quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis le premier. Les derniers et les vivants. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alors, attendez, il dit bien, il dit bien que j'étais mort. S'il vous plaît, vous vous souvenez, je pense, c'était, je ne sais pas si c'était dimanche ou non, quand il nous a dit que lorsqu'il était mort, il est aussi descendu dans les régions... Et nous nous souvenons que dans les régions inférieures, et effectivement que là était tout le monde qui était... Enfermé, c'est vrai non Amen. Et celui qui régnait là-bas, c'était le diable lui-même. Vous vous souvenez encore Amen. Et là il nous dit que j'étais mort. Et puis il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est la suite, regardez la suite. Il dit ici, nous réalisons, il dit, mais, enfin, il dit mais, je suis le premier, les derniers et les vivants. j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'il dit Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc lui, il tient les clés de la mort. Qui est celui qui tient les clés de la mort Et du séjour de mort. Mais c'est ton Seigneur à toi qui est ressuscité mon frère. C'est pourquoi l'apôtre Pour peut dit, mais oh mort, où est ton aiguillon Oh mort, où est ta victoire Mais pourquoi aurais-tu peur mon frère De quoi pourrais-tu avoir peur Parce que maintenant, Satan ne peut plus rien faire. Le Seigneur a vécu pour que tu puisses être. Il t'éprouve de toute manière pour que tu sois rassuré. Un chrétien, il a l'assurance et la foi en lui. Peu importe la maladie à gauche et à droite, il sait où il s'en tient. Amen. Mon frère et ma soeur, nous l'avons entendu. On peut tomber malade. Oui, oui. C'est sûr et certain. On n'a pas dit que les chrétiens sont pas malades. On ne peut pas tomber malade. S'il n'en était pas question, Dieu n'aurait pas fait la promesse les anciens des chrétiens. Est-ce que vous suivez C'est parce qu'il sait qu'il nous sommes malades. Il dit Mais par maîtrise, me vous avez reçu la guérison. Non. Donc nous savons nous en sommes. On a pas dit, vous, vous, vous vous rendez compte quand elle dit Oui, les chrétiens ne peuvent pas. Non, monsieur, chrétiens passe passent pas toutes les épreuves possibles. Amen, amen. Bien sûr, monsieur. La maladie nous frappera il n'y a pas de problème. Mais ce dont nous savons, c'est là qu'on doit comprendre, que même si la maladie vient, mon frère et ma soeur, nous avons la guérison. Amen. La victoire, nous l'avons. C'est sûr et certain Dieu ne peut pas mentir. Dans l'âge la Odyssée, comme nous le disons, effectivement, qu'est-ce que nous voyons effectivement pour que nous comprenions en réalité ce qui se passe, effectivement, aussi, pour que nous soyons pas dans les trains de tout, ce que tout le monde, effectivement, parce que ne craignez pas ce que le, le monde craint, ne fouillez pas. Mais c'est vrai, frère et soeur, c'est quand même absolument important. Regardez, tu, tu l'as trouvé Ok, tu peux me projeter, effectivement. Et voilà. Monsieur, c'est mon stylo quelque part ici. Je studio, voilà. Vous voyez Ici, vous voyez effectivement, cette partie ici concerne les lions, et puis vous connaissez là, c'est la ça, de l'homme. Mais l'âge de la Odyssée, tous ces ici sont des animaux terrestres. Vous ne trouvez pas les lions dans les airs. Vous ne trouvez pas ici dans les airs. L'homme dans les airs. Non, l'homme est par terre. Mais quand vous arrivez ici, c'est dans les airs. Ça veut dire quoi mon frère ma soeur que de toutes ces dispensations ici, c'est là Maintenant, ça veut dire quoi Tu es tellement au-dessus, que les maladies viennent, près et sœurs. dans Amen. tous les attaques que tu peux avoir, tu es au-dessus C'est pour ça, frère et soeur, tu veux comprendre qu'on dit que les guides, les guides les poutres, ne passera pas par la tribulation Non, messieurs Et ils sont passés, c'est vrai Amen. Mais vous, non, non, au-dessus Avant que ces choses ne frappent, mon frère et ma sœur, l'épouse est déjà partie parce que l'aigle est dans les airs pas sur terre c'est pour ça que la manière dont Dieu présente les choses c'est pour que nous puissions réaliser que le degré de notre foi doit être plus grand aussi par rapport à tous les autres parce que le degré de ta foi à toi doit t'élever plus haut que les est monsieur. Suivez s'il vous plaît, mon frère et ma soeur, pour ne pas trembler quand tu entends, oh il est malade, et puis papa, pas. Non, monsieur, je peux pas trembler. Parce que la contagion n'est pas mon problème. Oui. Dieu guérit, monsieur. Oui. Frère, frère et sœur, si on devient comme le monde, alors que ferait la parole de Dieu on serait jamais des chrétiens, jamais des croyants. On serait comme le monde, simplement des comédiens. Mais il faut vivre par la foi et agir comme la parole. Oui, monsieur. Même s'il faut mourir, mourons pour la parole. Amen. On ne cherche pas des peureux, on ne cherche pas des tremblements, des gens qui tremblent. Non, monsieur. On cherche des hommes. C'est pas moi qui cherche, c'est les seigneurs. Parce qu'ils doivent prouver dans ce monde ici. Vous avez fait ce ils sont passés par là. Ils ont prouvé qu'ils avaient foi dans ça. Les trois hébreux croyants, mes frères et sœurs, ils se sont battus, parce ils pas de dans les maisons. Non, non, non, non, ils sont sortis. Ils disent Oh roi, nous ne devons pas nous incliner, peu importe, même si tu veux nous tuer. Mais notre Dieu est capable. Dieu a toujours des témoins. Si tu n'en es pas un, Dieu ne peut rien faire avec toi. Mais Dieu cherche un frère, une sœur. Il peut dire Mais si mon fils et ma fille, même dans les pires combats de ma tontagerie, il est toujours présent. Alléluia. Présent quoi dans la parole, messieurs Qui croit ce que Dieu a dit C'est ça qui fait de moi un fils de Dieu. Fait de moi un croyant, un homme, et une femme différents dans ce monde, un croyant, et qui démontre que je ne suis pas de ce monde. Parce que ce que vous, vous craignez, moi je ne le crois pas, je ne le crains pas. Bien sûr, messieurs, bien sûr, madame. Un fils de Dieu doit savoir où il se tient. C'est pas pour rien que si c'est pas des dessin, mais c'est pas des, des choses que Dieu a parlé dans l'Apocalypse pour te démontrer toi un fils de Dieu. Parce que l'âge de la pas de l'âge de la c'est l'âge de la concentration de tout ce qu'on appelle les immondices, les démons, frères et sœurs. Nous l'avons eu à pouvoir le voir dans les scènes et les Écritures. Je sais pas si vous avez même prêté attention, mais que nous avons lu dans la Apocalypse 13 il y a un temps de cela. Il y a un temps de cela, qu'est-ce que l'Apocalypse 13 nous parle effectivement Mais les quatre animaux que Daniel avait vus, différents, chacun d'eux. C'est pour que vous puissiez comprendre effectivement que cette parole-ci, elle est la vérité. Plus nous la croyons, nous vivrons. Et que nous sortirons vainqueurs de toutes les épreuves. Il a même dit, frère, dans les Saintes Écritures, il dit, mais regardez bien, je pense que c'est cela dans, dans, dans, dans, dans, dans le livre d'Apocalypse, je pense, chapitre 3. Chapitre 3. Attends, je pense que je vais le lire dans votre version. Regardez. Chapitre 3 d'Apocalypse, je pense que c'est cela. Je pourrais le lire ici. Alors, il nous dit une chose ici. Le verset. Verset. Verset 8, il, hein? il dit. Il dit ceci. Voilà. Chapitre 3, verset 8. Il nous dit Voici, parce que tu as peu de puissance, l'église de Philadelphie, et que tu as gardé, vous suivez, ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et, et connaître que j'étais aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Est-ce que vous comprenez cela le monde te demande autre chose, te dit autre chose. Les gens, Le monde doit trembler, frère, parce que ton Père à toi, ce qu'il est en train de voir préparer, c'est les jugements qui doivent tomber. Est-ce que vous comprenez Nous disons notre Père qui est aussi, il faut qu'on connaisse effectivement que ce monde ici, il a dit que ce monde est réservé pour le fait, pour les jugements. Des hommes impies, c'est écrit. Donc effectivement que tout est en train de se mettre en place, mais Dieu t'a épargné, toi. C'est pourquoi tu ne peux pas trembler quand le mot tremble, c'est parce que si tu es ignorant, c'est autre chose. Mais quand tu connais ce que Dieu est, alors je crois que tu prends une position par rapport à la parole de Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Il dit, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation et de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est sûr et certain. Le monde doit être aussi éprouvé. Et quand l'épreuve passe par le monde, effectivement, c'est la pagaille partout. C'est sûr et certain. Mais toi, tu dois savoir où tu es né avec ces dieux. Tu dois savoir effectivement pour quelles raisons je me suis accroché à ces dieux. Qu'est-ce que j'attends effectivement de ces dieux en ce temps dans lequel nous sommes Nous l'avons dit. Effectivement, quand on a vu dans Daniel, effectivement, nous avons pu voir effectivement que chaque empire a fait sa spécificité. Est-ce que vous vous souvenez La tête des lions, effectivement. Et puis on a même avec notre, la statue des bécanes, Chaque partie était différente. On pouvait distinguer ça, ça, ça, ça. Mais la bête d'Apocalypse 13, effectivement, quatrième bête qu'il a eu à pouvoir avoir, effectivement, dans le chapitre 7 ou 8 de Daniel, vous vous souvenez Il dit que cette bête était effrayante, et vraiment terrible, elle, elle faisait tout, et détruisait, et parti par là pendant qu'elle nous montrait. Il dit, mais quand je donne les mais c'est le quatrième empire, le quatrième royaume qui existera sur la terre, et le Nous On vu dans la chapitre 13. De tout ce qui était dans les empires passés, ça s'est tout concentré effectivement dans les derniers. Ah oui, ce n'est pas, pas de l'histoire que nous écoutons ici, on n'est pas là pour pouvoir se préparer. Non mon frère, ma soeur, nous devons, nous devons être de ceux-là qui devons chaque jour dire, Seigneur merci, parce que si je ne t'avais pas connu, où est-ce que serais aujourd'hui en quoi je serai. Frère, Dieu vous a donné une grâce particulière, c'était avoir un lieu de refuge. Si tu sors de ces lieux, tu vas te réfugier où c'est Dans les hôpitaux Chez les docteurs Vous allez aller où, frère et sœur Votre confiance sera en qui Parce qu'il dit Mais si, si, se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Et puis, plus dit mais, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi, Amen. la foi pour sauver les âmes. Et la foi, c'est quoi C'est une ferme assurance. Une chose qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Sans la foi, vous savez, mon frère et ma soeur, l'enlèvement, tu peux l'oublier. Sans la foi, mon frère et ma soeur, le salut, tu peux l'oublier. Si déjà tu n'as pas la foi, maintenant, maintenant. Avec des choses qui sont tellement, des choses qui sont rien. Frère, ça ne va même pas que Dieu ait pitié de nous. Je crois que les frères vous expliquent en tout à Mais c'est quand même, il faut qu'un fils de Dieu comprenne d'abord qui il est, quel est le potentiel que Dieu lui a donné. Lisez les scènes et qui Dieu. la Bible vous la lisez comment mon frère c'est-à-dire ce n'est pas que, peut-être qu'on la lit hein, en finigrane, en disant, bon, oui, c'est un peu comme un livre d'histoire que les enfants avaient comme une petite bande dessinée, effectivement. Non, monsieur, ça c'est la parole de Dieu, dans laquelle, effectivement, tous ceux qui nous ont précédés ont placé leur foi, et qui ont eu à pouvoir, effectivement, aussi. Mais pourquoi pour, pour, prenons, prenons juste un exemple. Vous n'avez pas remarqué, effectivement, ce qui s'est passé avec les apôtres c'était des hommes des, des hommes comme vous et moi qui ont marché avec le Seigneur pendant une période, effectivement, jusqu'à ce que le Seigneur ait été pris, comme vous le savez, qu'ils soient partis, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite Mais on a commencé à pouvoir les pourchasser, vous connaissez cela, non Ces hommes, voyant les preuves qui venaient, effectivement, ils pouvaient dire « Mais ce n'est pas possible quand même que nous qui avons été avec le Seigneur, qui l'avons expérimenté, même reçu le baptême du Saint-Esprit. » On commence à pouvoir nous poursuivre, pour nous arrêter, nous mettre même, même en prison. Ça ne peut pas se faire parce que nous sommes des, des hommes des dieux. Nous saisir comme ça, nous enfermer en prison, même nous, nous flageller, faire vous vous souvenez, non Vous pouvez dire que, non, là, c'est que Dieu nous a abandonnés. Jamais. Parce qu'il savait que par là, il devait passer et que le preuve devait leur foi C'est pour ça que la pas, pas Pierre dit quelque chose. Je pense que dans, dans, dans un Pierre, je pense, je vais trouver cela. Un Pierre, probablement, je, je, je, je voilà, c'est dans 1 Pierre au chapitre 1. Il dit, 1 il dit, Pierre chapitre 1, verset 1, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galicie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspiration du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient donc multipliées. Béni donc, bénis donc, soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,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 parce que c'est nécessaire, lisez quand je lis frère s'il vous plaît, prenez vos bibles, je vous en prie. Il dit mais puisqu'il est faux, il ne parle pas à des étrangers, il parle à des croyants. Il dit mais puisqu'il est faux, donc c'est nécessaire. Puisqu'il est faux, effectivement, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui s'est pendant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra par paraîtra donc lui ce que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui vous ont prescrit, ont prescrit, touchant la grâce et qui vous ont prescrit, effectivement, ainsi, ainsi, de suite. ont prophètes, vous connaissez cela, effectivement. Donc, c'est pour que nous comprenions en réalité que ces gens-là, on avait compris qu'effectivement que, que, les épreuves pour nous en tant que chrétiens dans ce que nous sommes dans bras, tel... c'est en fait pour que nous puissions aussi être, dans... testés aussi par Dieu pour qu'on voit ce qu'il en est. Frère, nous lisons dans les scènes Écritures quand Dieu a fait la promesse à Abraham pour que on puisse réellement réaliser aussi demain que la promesse a été faite à Abraham, et Isaac lui a été donné. Et puis c'est même Dieu bien, parce que la Bible dit, mais Dieu vient pour Abraham, il vient et dit, mais Abraham, donne-moi ton fils là. Il avait déjà le fils. Il avait déjà dit, moi, en fait, moi j'ai le fils, effectivement, mais que Dieu vient lui dit, mais viens me l'offrir en sacrifice et le tuer. Qu'est-ce qu'il allait dire aux gens Mais tu nous avais dit que Dieu, et puis en plus de cela, et tu nous as fait comprendre que c'est Dieu en question, il t'avait dit que, ah, en Isaac, c'est renommé pour toi de postérité, ce que Dieu avait dit à Abraham. Mais Dieu n'avait pas dit à Abraham que j'allais tuer Isaac, j'allais demander que tu tues Isaac. Vous comprenez cela? Amen. Donc Abraham ne, ne savait pas cela qu'un jour, Dieu allait lui demander Isaac. Non, il était déjà heureux d'avoir Isaac, il avait déjà tout. C'est comme toi aussi. Parce que tu dois savoir que si tu es un fils de Dieu, tu dois être éprouvé. Les diables ne va pas te laisser tranquille. C'est sûr et certain. Mais c'est vrai cela. Quand Dieu a pris Abraham, effectivement, il dit, mais prends ton fils là, viens me l'offrir. Abraham n'a pas commencé à gesticuler. Il avait l'assurance quelque part que Dieu lui avait dit qu'effectivement, que dans son fils là, il y aura une postérité. Ça, vous le savez. Amen. Mais savez-vous que vous aussi, effectivement, que Dieu doit aussi vous éprouver Amen. Mais Dieu ne va pas vous éprouver au ciel. Non, monsieur. Mais c'est sur terre. Parce que c'est ici que Dieu doit d'abord prouver Abraham. C'est pour ça que vous remarquez très bien que... Quand Abraham, Dieu lui a parlé, effectivement, Dieu lui a pas expliqué autre chose. Il dit, mais viens, mets le fris, Il savait. Et cet homme montait les masses, parce qu'elle enfin, aimait qu monter la montagne. Puis c'est son fils qui lui parle. Vous connaissez cela, non Nous en souvent, souvent ici. Son fils lui parle, effectivement. L'homme pouvait devenir malade, mentalement malade. Frère, c'est vrai. Observez-vous quand même. Un petit, question comme ça, chacun, comment ça va Ça des calculs, frère. Nous n'avons nous pas la foi. Nous fuyons même des moustiques. C'est pas possible, alors, devant les lions, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le problème. Abraham, Dieu l'observait dans son épreuve. C'était grand comme épreuve, mon frère. Ah oui, vous me regardez, vous vous dites, mais vous n'avez pas pouvoir croire et comprendre cela. C'était grand comme épreuve. Amen. Dieu demande à un père, un enfant de la foi qu'il il restait pendant 25 ans. Croyance là, cela, mon frère. Mais de voilà pas cet homme-là. Il a espéré pendant 25 ans, contre toute espérance, il dit, mais Dieu a promis, il va donner. C'est-à-dire que quand j'ai l'enfant, c'est terminé pour moi. Mais Dieu vient lui dire, offre-moi cet enfant. Ça veut dire quoi? Viens me le tuer. Et comment toi, tu vas agir? Comment vous allez agir Oh, vous dites Abraham, parce que vous avez lu les écritures en fait. Mais cet homme n'était au courant de rien, de ce qui allait se passer. C'est parce que vous avez eu la fin de l'histoire. Que vous prenez alléluia, gloire à Dieu. Abraham ne savait pas la fin de l'histoire. Comment est-ce qu'il a marché Il a marché par la foi. C'est au travers de, des épreuves que Dieu peut voir quel est les degrés de la foi de tout un chacun. Est-ce que vous croyez ou pas Est-ce que vous avez confiance ou pas Pas confiance dans l'homme, confiance dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on me dit, mais éprouvez tout esprit. Parce que moi, je ne vais pas placer la confiance dans les fesses, non jamais. Je place ma confiance dans ce que Dieu dit, dans sa parole. Mais c'est la vérité, 100%. Parce que c'est qu'un homme dit, comme dit, que tout homme, moi y compris, soit connu pour menteur. Amen. Dieu seul soit connu pour vrai. Amen. Dieu, c'est sa parole. Si il te dit, mais si tu n'arrives pas à croire ce que Dieu dit, mon frère, ma soeur, mais comment pourrais-tu ne faire qu'avancer pour voir le progrès dans la marche spirituelle Ce n'est pas possible. Tu n'es simplement qu'un religieux quelque part. Frère, un petit peu comme maladie. D'abord, quand on parle de ce qu'on effectivement, vous savez d'abord ce que c'est. Non, parce que vous me regardez, il n'est pas médecin. Mais vous savez d'abord ce que c'est. On vous a tellement fustigé avec... Je bénis Dieu quand même dans sa façon de faire. Mais bon, tout à l'heure, peut-être les frères vont vous expliquer beaucoup, vous comprenez, parce que je ne vais pas en parler ici. Parce qu'on vous attend tout à l'heure en bas. Parce que c'est important que vous d'abord, parce que vous avez peur de ce que vous... Que Quelqu'un ne sert à rien. Frère, c'est quand même douloureux. J'aime Dieu parce que quand Dieu éprouve, on voit... Où sont des soldats? Où sont des vrais hommes? Oui, c'est vrai. La bouche peut parler. Ah, oh non, en tant qu'enfant, alléluia, gloire à Dieu. Mais maintenant, on permet une chose. On permet une chose. C'est là que je pose la question. Je me dis, mais qu'est-ce que vous choisissez? C'est la parole de Dieu ou bien c'est ce que le monde demande? C'est ça ce que vous devez quand même savoir répondre. Et c'est la parole de Dieu ou bien c'est ce que le monde demande? Parce que si vous voulez ce que le monde demande, alors on doit fermer. j'ai reçu des messages aussi, des insultes de la part des uns comme des autres, parce que je devais, tout, je devais placer tout le monde, les, les masque sur la bouche, évidemment. Pour que... Ah oui, oui, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui, mais des jours passés. Il de vous, manger, vous allez pleurer pour moi aussi. Je suis insulté, frère. On me traite de tous les noms, frère et soeur. Oui, je ne peux pas vous raconter des histoires, si je suis debout ici, vous savez très bien. Insulté. Bon. Nous ne prenons position que pour la parole de Dieu. Même si tout le monde m'abandonne, je ne changerai jamais. Je me tiendrai toujours à la parole. Même si vous mourrez, de toute façon, nous ne mourrons plus. Nous sommes déjà morts aux choses du monde. Qu'est-ce que la mort va nous faire? Hein frère, nous l'avons entendu? Notre Seigneur. Je tiens les clés de la mort ah, mais non, mais... et du de séjour des morts. Moi, je vais avoir peur de la mort. Pourquoi Alors, oui, nous, nous chantons ici, nous, et quand la mort frappée, je frappe bien, je vais me frappe, suis... L'apôtre Paul disait que mon désir, c'est de pouvoir partir le plus rapidement, pour voir mon Seigneur, mais à cause de vous, je reste encore pour que votre foi, davantage, mais le désir de tout un véritable enfant de Dieu, c'est de voir son maître. Parce que ce monde ici, il nous apporte quoi Vous gardez vos millions, vos maisons. Je ne suis que simplement quelqu'un qui, qui veut un peu s'habiller à cause de la pluie. Vous voulez avoir de la maison Vous voulez avoir de l'argent Ce n'est même pas la mien. Si vous l'avez fabriqué, vous... réfléchissons, frère. Nous, nous avons notre richesse. C'est ce que notre Père nous a donné. Et nous devons reconnaître que sur la terre, nous devons manifester les pédigrés. Que Dieu te bénisse, qui te bénisse richement. C'est ce que nous sommes, mon frère et ma soeur. Si le monde a peur, il se réfugie dans beaucoup de choses. Moi je ne peux pas avoir peur. Je ne dis pas non plus que bon, il faut qu'on avance comme ça, comme des porpôts, -por, comme on dit. Non. On doit quand même être prudent, comme les serpents. C'est écrit, le maîtres l'a dit. Soyez prudent. Il va pas dire que... Non, non, mais nous, nous devons, en étant prudents, ce que notre objectif, c'est que pour que Dieu me protège, je dois garder sa parole. J'ai besoin simplement d'être rassuré, Seigneur, ta parole est à moi. Alors j'avance où tu veux que j'avance. Est-ce que vous comprenez C'est comme cela qu'Abraham, comme nous disions, Abraham, il a avancé. Abraham était, était quelqu'un qui ne savait pas très bien comment les choses allaient se passer, si, mais... Il avait la foi. Dans les Hébreux, on nous dit, hein. Tellement il était sûr de son Dieu. C'est ce que toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir être. Ça veut dire qu'effectivement, que sûr et certain de ces dieux en hein, qui nous avons cru. Dans cet âge où nous vivons, nous ne pouvons pas avoir de, ce qu'on appelle des excuses. Parce que le Seigneur lui-même est descendu. Il a prouvé par le message du temps du soir que nous avons reçu, frères et sœurs, que Jésus-Christ est bon, qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Témoignant qu'effectivement qu'il n'a pas... Moi, je ne sais pas, frères et sœurs, sur quoi vous vous basez, effectivement, pour douter. Parce que ce qu'il a fait dans les temps anciens, il est fait encore aujourd'hui. Il a fait, il a prouvé cela. Abraham est avancé. Mais il ne savait pas ce que toi et moi, nous avons su en lisant à la fin. Lui, il ne connaissait pas la fin. Mais il marchait simplement par la foi. On dit que nous sommes la postérité d'Abraham. à la postérité du malin, parce que la postérité du malin, elle est incrédule à la parole de Dieu. Le monde est sous la domination du malin. Les lois qui prennent, effectivement, ce sont les lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je ne peux pas même pas embrasser mon frère. Dites-moi, parce que c'est vous qui m'insultez et qui envoyez des messages, effectivement. Maintenant, moi, un frère, il est malade. Ou une soeur est malade. Il avance, il dit Pasteur, je voudrais que tu pries pour moi. Et je vais faire quoi Je vais lui mettre la chaussure au-dessus Non, parce que c'est ça le problème. Parce que non, on, on, on dit qu'il ne faut même pas toucher. Non, vous, vous me regardez. C'est moi qui suis pour l'aide, parce qu'ils ont su ça à l'école. C'est moi qui dis Il ne faut même pas toucher. Il faut même pas. Mais c'est parce que j'ai vu les décrets qu'ils ont dit qu'il ne faut même pas imposer les mains. Il ne faut pas toucher la personne. Et moi, maintenant, je dois faire quoi Qu'est-ce que vous attendrez de moi que je fasse? Que je ne puisse pas imposer les mains. Mais mon Dieu à moi me dit à moi que je dois imposer les mains aux malades. Merci frère, que Dieu te bénisse. qui te bénisse richement. C'est dans la Bible, frère. Parce que si je suis serviteur de Dieu, je dois obéir à Dieu. Son peuple a besoin qu'il puisse quoi? Qu'on impose les mains. Parce qu'il a dit cela. Et vous me demandez, moi, ne le fais pas. Alors, moi, je dois faire quoi maintenant Est-ce que vous comprenez Vous devez juger vous-même. Abraham, lui, savait qu'il était. Nous sommes la postérité d'Abraham. Peu importe ce qu'on peut dire, frères et sœurs, nous sommes, nous sommes différents des autres personnes. Nous respectons ce que le monde dit. Nous respectons, mais nous, nous respectons plus la parole de Dieu. Nous plaçons la parole de Dieu à sa place. Le respect, nous respectons tout le monde, effectivement, on ne critique rien. Nous sommes simplement tous les de dire, Mais Ce que Dieu nous dit, c'est ce qui est ce qui, est qui, ce qui tient à notre cœur, ce que Dieu nous dit. Alors Abraham, nous dit, terminons par la réalité très bien. Et là, pendant qu'il montait, effectivement, son enfant lui pose la question. Vous connaissez la réponse. Et puis l'homme, ne sachant pas ce qu'il arrive à la fin. L'homme, que Dieu te bénisse, l'homme dit à son fils, le Père, mon fils, le Seigneur notre Dieu. C'est pour voir, Il n'avait même pas vu ça, frère. Il dit, c'est pour voir à lui-même de l'Holocauste. Qu'est-ce qui lui poussait à dire cela La foi. Et puis, il avance avec cet enfant, effectivement, mon frère et ma soeur. Il n'y avait pas de l'Holocauste autour de lui. C'était son fils. Mais il a dit qu'il Il il prend son enfant, effectivement, il le met sous le bois, il avait le feu. Le monsieur prend le couteau avec détermination. Il devait obéir quand Dieu lui dit J'ai obéi ce que Dieu. On peut dire Un fratricide, il dit Peu importe. Amen. Comment un homme peut aller tuer son enfant Les ambulances, la police, effectivement, il dit Mais même si on doit m'arrêter, je suis avec mon fils. J'obéis à ce que Dieu me dit Qu Que ferez-vous aujourd'hui, frère Parce qu'un homme qui tue un enfant, lui, c'est un meurtrier. Oui, la loi le condamne, c'est vrai, c'est un meurtrier. Et là, Dieu lui dit, voyez votre raisonnement, frère et sœur. Voyez où il va votre raisonnement. La peur, la peur, frère, vous met sous la domination de Satan. Et alors, à ce moment-là, il vous fait avoir même ce que vous avez peur. Et dans le pire encore davantage. À cause de la peur, oui, bon, Alors, parce que quand tu as peur, tu perds la foi. La foi est une ferme assurance. Je crois mon Seigneur. Peu importe ce qu'on peut dire, ce qui peut m'arriver. Mais je crois en toi. Les trois hébreux croyants l'ont prouvé. Même si on doit brûler, il n'y a pas de problème. Même si notre Dieu ne dit absolument rien, il n'y a pas de problème. Mais nous avons l'assurance qu'il est capable. Il a la capacité de pouvoir nous faire sortir là, sans problème. Il disait cela par la foi, monsieur. Oh, que je prie que Dieu m'aide que vous puissiez comprendre ces choses. Parce qu'il ne ratez pas le ciel à cause des choses inutiles, à cause de la peur dit, Ne ratez pas l'enlèvement, mon frère et ma soeur. C'est une épreuve pour vous. Prouvez au monde, prouvez à Dieu, que Seigneur, oh de nous te croyons sur parole. Ce n'est pas moi que vous devez prouver. Au Seigneur. Parce que sans la foi, tu peux oublier l'enlèvement. Les raisonnements, tu peux en avoir. Les justifications, tu peux connaître tous les versets possibles et tout ce que tu a été prêché, effectivement, que ce soit par les prophètes. Tu peux tout connaître et tout ça, les mystères, tu peux même les dire, même les rétablir, effectivement, mais ça va pas te faire aller au ciel. Vous voulez que je vous lise les scènes d'écriture Pour que vous puissiez croire que c'est que nous entendons, c'est vrai. Puis nous revenons à Abraham. 1 Corinthiens, chapitre 13. Regardez bien. 1 Corinthiens au chapitre 13, il nous dit, verset Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, vous comprenez bien Les langues des hommes et des anges. Si moi je n'ai pas la charité, je suis un des reins qui résonne ou une cymbale qui rétentit. Quand j'aurai le don même des prophéties, la connaissance de quoi De tous les mystères. Toute la révélation des cette sur tout ça. Vous avez dit, tous les mystères dit Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui est transportée des montagnes, je n'ai pas la charité, je ne suis absolument rien. Donc, vous voyez, c'est quand même important que nous comprenions ces choses parce qu'elles sont nécessaires pour nous. Regardez bien, qu'est-ce qu'il dit ici Il dit, nous continuons encore, il dit, mais quand j'ai dit, je suis quand, quand même, tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point vieuse, la charité ne s'enfle point, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle croit tout, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Mais ce que vous comprenez, c'est-à-dire que quand votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle ne sert à rien. C'est sûr et certain. Parce que quand on a lu jusqu'à la photo, il est très bien. Vous vous souvenez dans les scènes d'Écriture Dans Matthieu, au chapitre 7, le Seigneur a dit ces gens ont dit, mais n'avons-nous pas chassé les démons partout nous N'avons-nous pas fait des miracles partout nous Et qu'est-ce qu'il leur a dit Je ne vous ai jamais connu. Vous qui êtes quoi Ouvrier d'iniquité C'est sûr et certain, mon frère. Une foi sans la parole de Dieu, elle ne sert à rien. C'est pour ça qu'on dit que la foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Elle doit produire parce que quand elle est en action avec la parole de Dieu, elle produit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, messieurs. C'est pour que vous compreniez, en fait, les choses. C'est nécessaire. Si tu n'as pas la foi, d'abord, une bonne chose que tu bien comprendre. Comment est-ce qu'on reçoit la charité? Est-ce que vous suivez? La charité, c'est le Saint-Esprit. Et comment est-ce que nous recevons le baptême du Saint-Esprit? Mets-moi un peu la, la, la, la, la, la, la pyramide. Comment nous recevons le baptême du Saint-Esprit? Bon, vous voulez savoir? Vous voulez le savoir Merci mon Vous voulez les savoir, n'est-ce pas oui. Et Galate, prenons Galate. Galate, je pense que c'est là. oui. Galate au chapitre 3. Oh, verset 1, Galate de pourvu de qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été... Vous y êtes Amen. Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu quoi L'Esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de, de sens Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Avez-vous tant souffert en vain Si toutefois c'est en vain, celui qui opère, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, ne fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi Comme Abraham crut à Dieu, ça lui fut imputé en justice. Je sais donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham. Donc nous recevons le baptême du Saint-Esprit par la foi. Et oui, quand vous voyez effectivement. Je ne pas monter un peu, ce n'est pas grave. Vous voyez ici les bas, vous le voyez Ah oui, c'est difficile. Euh, mon gars, comment on peut faire pour que les bas. On ne sait pas. Un, oui, monte un tout petit peu pour voir à peu près, même sur notre plafond. là. Juste arriver un peu vers les bas. Et tu peux y arriver. Comme ça, on voit quand voilà. Vous voyez maintenant Vous voyez bien Tout le monde voit bien. Ok. Vous voyez vraiment ici la base C'est quoi Vous voyez donc, sans ça, ceci ne peut pas tenir. Ce n'est pas moi, mais c'est ça. C'est dans deux pieds. Là-bas, c'est la foi. Ajoutez à votre foi. Pas ajouter au Saint-Esprit, non. Ajoutez à votre foi ça, ça, ça, ça et ça. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Le preuve de votre foi. Votre foi. Votre foi, votre foi monsieur c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est vrai. Puisque Dieu nous a accordé la même foi, la grâce, et nous croyons, et nous sommes sauvés. Avec qui qu qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, moi, il y a quelque chose que je dois bien conserver, c'est la foi. Dans là. La... De Dieu. Et comment je sais que je suis pardonné Par la pénitence oh, monsieur. Par la foi. Quand j'ai prié j'ai la foi, comment je sais que je suis guéri Par la foi. Comment je sais que je suis plus fort que le Covid Oui, monsieur. Oui, madame. Dans toutes choses, c'est par la foi qu'il vaincra. Des empires, des royaumes, mon roi, même la chair, Alléluia. Nous sommes appelés à vivre par la foi, monsieur. Pas par la vue. C'est ça que Dieu attend de toi. Le monde peut trembler. Il peut faire ceci et faire cela. Oh, mon âme, mon âme. Mon âme bénie. Que Dieu te bénisse. Bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et puis il dit, mais c'est moi qui guéris toutes tes maladies. Alors mon âme se repose en paix, monsieur On peut me juger, on peut se il repose en paix parce que je crois la parole de Dieu. Qu'on me critique, qu'on parle du mal. Frères et sœurs, mon âme repose sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et les justes vivra par la foi. Alors je vais vivre comme cela. J'accepte les insultes, mon frère. J'accepte les mépris, mon frère. Mais par la foi, je vivrai. Lève-nous, nous allons prier.